Pour y arriver, on s'entraîne sans répit. C'est ça la Duel Academy. On veut gagner. On va tous nous montrer qui on est. Ensemble, on est. Yo G nouvelle génération. Et salut les Australiens, c'est Gabriel et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo explicative de comment je fais mes vidéos en 2022. Donc, euh, c'est quand même la troisième fois que je, je fais cette vidéo. Là, j'ai réduit exprès ma webcam, pour que vous puissiez voir un petit peu tout ça. Donc, on est sur mon beau bureau. Voilà. Donc, euh, vous allez avoir des petits bonus. Hein, euh, voilà, je vous, je vous le dis direct. Donc, vous, comme vous voyez bien, j'ai ému, torrent voilà. Euh, donc, pour commencer... À chaque vidéo que je tourne, sauf les diaporamas Pokémon Go, j'utilise cette petite application gratuite. Donc là, je ne peux pas faire de, là je peux rien faire parce que je stream déjà avec OBS. Mais à chaque fois, voilà. Ensuite, je vais sur Format Factory. C'est un logiciel gratuit qui me permet de convertir des, des, vid des, des, des vidéos en MP4, en MKV, en GIF, en Web, en tout ce que vous voulez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt en avis. Donc ensuite, j'ajoute le, le logiciel. Donc on va prendre une de... On va prendre alors, dans Vidéo. Voilà. On va prendre dans Vidéo. Voilà, par exemple, une petite... Euh... Alors, elle est où Elle est déjà en avis. D'accord. Donc, on va prendre Hot oh Catiferi Firework. Donc, je décide de la transformer en avis. Comme ça, au pire, je peux la... Si je voulais.. Voilà, si je voulais, je pourrais la mettre sur ma chaîne YouTube avec... Euh... Pardon. Donc voilà, si je voulais, je pouvais la mettre sur ma chaîne YouTube parce que j'adore Cathy Perry. Et voilà. Donc voilà. J'ai converti la vidéo en ami. Donc après je vais faire afficher le dossier de destination. Ah, ça veut pas. Bon. Normalement, c'est dans... Voilà, vous voyez, c'est quand je vous dis que c'est... Ah, ça, je vais le supprimer. Oui, je vais enfin, Ignorer. Voilà. Donc, je récupère la vidéo. Ensuite, je la monte. En avis. Donc euh, j'utilise le Movi, Windows Movie Maker. Donc ça c'est. Euh, vous connaissez à peu près tous. Ah, je m'aperçois que deux secondes. Hop Voilà. Je, mais je suis aperçu que j'avais mon.. La, la prise de mon de mon PC qui, qui, qui était plus branché, donc mon PC avait presque plus de batterie. Donc je prends la vidéo d'intro que j'ai fait euh, que j'ai refait euh, l'an dernier. peut que j'en referai une cette année, je sais pas, mais faut que euh, je puisse euh, télécharger des des gifs sur internet. Et oui. Après, je vais faire importer la vidéo. Donc euh, je prends. Non, je. je... Donc après, j'importe ma vidéo. Voilà. Par exemple. Euh... Alors on veut jouer. Voilà. Je... Alors, alors on veut jouer, voilà, tout simplement. C'est ce que j'ai fait, euh, c'est ce que j'ai fait pour les 4 duels pour euh, sur projet Ignis, donc euh, voilà. Alors on veut jouer, par exemple, voilà. Je prends là, hop, je les mis en place. Après, j'importe la vidéo, donc. Euh, je mets la vidéo d'outro. Voilà, c'est pareil. J'espère qu'elle vous plaisent, même si elles sont un peu longues. Voilà. Voilà. Et après, je les enregistre. Pour, euh, pour les diaporamas Pokémon Go. Parce que c'est... J'utilise le même système. J'utilise le même système. Donc euh, là... Euh On va faire ça, on va supprimer ça, voilà. Cette fois, on va importer des photos. Donc, euh, comme vous le voyez, j'ai pas beaucoup de photos. Hein, j'ai pas beaucoup de photos, donc euh, je pense que je vais la mettre en, en même temps que que je tourne cette vidéo. Voilà. Donc, j'ai pas beaucoup de photos, donc euh, on va sélectionner tout ça, voilà, et on va y mettre. Là par exemple, voilà, on va supprimer ça. On va supprimer ça, voilà. Donc on va on va recommencer depuis le début. Comme ça ça c'est fait. Donc on va importer la vidéo d'intro. Vidéo d'intro. Donc voilà. Après on va importer les photos. si voilà si... si ça veut bien se bouger voilà et après on va importer la vidéo c'est un logiciel qui est... qui est vraiment très bien parce que non seulement il est gratuit mais en plus vous pouvez faire euh... vous pouvez faire pas mal de choses après vous pouvez importer donc la musique donc on va prendre euh... n'importe laquelle hein. on va prendre soft kitty de Ah, non. Par exemple, voilà, je prends Soft Kitty, c'est une musique que vous ne connaissez pas. Parce que c'est euh, Big Bang Theory. Et après, on peut utiliser des effets de transition pour les vidéos et pour les... Euh, et pour les photos. Donc là, par exemple, on va utiliser Dissoudre. Donc normalement, ça devrait... Euh, ça devrait m'a enlevé euh, au moins une chanson voilà ça m'a enlevé euh, pratiquement une chanson donc voilà et après j'enregistre ma vidéo en cliquant ici et ça tombe directement Allez, voilà. je vais pas le faire mais voilà on va faire sans titre suivant voilà ça va aller directement sur, euh, sur mon dossier Team Astral -Oh, tout simplement. Donc euh, là, euh, je, on est le 26, donc je pense que d'ici euh, la fin, le début du mois de février, je vous referai la vidéo correctement. Là, je l'ai fait à la very c'est pas bien. Euh, voilà, je la mettrai pas sur le net. Voilà. Je la mettrai pas sur le net. Donc terminé, voilà. Donc, euh, non. Donc, on va aller dans. Voilà, on va aller dans ça. On va aller dans ça. Donc, comme vous pouvez. Peut-être que. Est-ce que ça vous plairait d'un petit diaporama musical avec des différents tatouages Alors, on a dit sans titre. Voilà. Est-ce que je l'ai là R, Donc, voilà, je l'ai. Donc, vous voyez, elle est là. Et ensuite, et ensuite, je vais sur Internet, je vais sur Team astral Lyon. Voilà. Là, il n'y a pas de son, c'est normal parce qu'il y a le côté qui est branché. Et ensuite, je fais créer, passer mettre en vidéo, donc sachez que je mets en ligne les vidéos ah, je vais me poser des questions, donc c'est euh, vraiment bien, donc hop, là je pense que d'ici on va revenir là, donc là, tac, voilà, donc je vais vous montrer, alors après on a le projet Ignis, ça c'est un petit bonus, ça c'est un nouveau logiciel qui nous permet de faire des duels euh, qui nous permet de faire des duels euh, entre potes quand euh, j'ai euh, quand euh, j'ai euh, de la connexion illimitée donc euh, là j'ai pas encore mis euh, j'ai pas encore mis mon deck volcanique parce qu'il faut que je le retravaille donc c'est ça ça s'appelle projet et Edoko donc, vous pouvez voir, c'est vraiment pas mal. Ensuite, comme je le dis assez souvent et comme je le mets, si vous voulez me parler en privé, donc, j'ai la Team Astral yu -Oh, sur Discord. Donc, vous, vous cherchez le hashtag. Je pense que je le mettrai sur la je le mettrai dans, le... dans le petit texte en dessous. Mais voilà, si vous avez des demandes particulières, si vous voulez me contacter plus souvent et tout, j'ai créé ce, ce Discord pour que pour que vous puissiez me parler. Donc voilà, c'est euh, vous, me, vous mettez hashtag. Euh, là, c'est si je fais inviter des, des gens. Voilà, par exemple, euh, là, j'ai pas mal de monde que je pourrais inviter. Voilà, mais je ne le fais pas. Mais masquer un ami, enfin voilà, c'est si ça vous intéresse... Ça vous permettra de me contacter plus rapidement. Voilà. Donc on va encore une fois vider la corbeille. Donc voilà les amis, c'était une petite vidéo comme ça pour vous dire euh, comment je faisais euh, mes vidéos en 2022. En sachant que j'en avais fait une, je crois, en 2020. J'avais utilisé euh, pratiquement les mêmes logiciels. Sauf que j'ai dû changer de PC euh, en tout et pour tout. Donc voilà. Donc sur ce les amis, je vous laisse, je vous dis à plus, je vous souhaite une bonne journée, et n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, vous abonner si vous voulez euh, d'autres euh, d'autres vidéos comme ça, où je peux euh, je peux vous faire aussi des... Je pense que, que je ferai au moins une fois par mois euh, euh, une vidéo Edo Pro pour voir un peu comment se comporte le deck pyrovolcanique Laval dans mon, sur le Edo Pro. Donc, voilà. Donc, je sais pas quand c'est, quand c'est que je vais commencer ou quand j'ai essayé différents decks, hein. J'ai peut-être essayé différents decks. Et ça va être euh, cool, quoi. Je vais reprendre comme sur votre dev pro. Je pense que ça vous plaisait assez et voilà. Et sur ce, jeu, là, je vous dis à plus et je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao tout le monde! Maintenant, passe à l'action et tu prêt à jouer Depuis qui tu veux quand tu veux dans le monde entier. Allez tu veux t'en ta chance, fais bien vouloir l'aider.